Ma vallée de Claude Ponty Voilà ma vallée. Je suis née dans l'arbre-maison, sur les falaises bleues. Je suis un Twims. Tous les Twims vivent dans ma vallée. C'est la plus belle du monde. Quand je suis née, Ma maman a dit « Quel beau petit Twims, il est doux comme l'île Toufou Toufu. on va l'appeler Pouchy Blue ».